Durant son Cameroun, cet an dernier, fait froid dans le dos. Le dernier cas en date, c'est cette boucherie dans un hôtel au lieu dit Acacia, au quartier Biyemasi dans le 6e arrondissement de la ville de Yaoundé. Bien avant ce crime crapuleux, l'on enregistrait un autre, quelques semaines plus tôt, au lieu dit Tamtam, toujours dans le 6e arrondissement. Une jeune fille de 17 ans était froidement assassinée. De juin à août, le taux de létalité dû au crime aussi bien rituel que passionnel, ferait flipper même Satan. Les Camerounais, du fait de cette récurrence des crimes, vivent désormais la peur au ventre. Les populations de Douala, victimes des microbes, cette bande d'agresseurs à ciel ouvert, peuvent attester de ce que la crainte de mourir hante plus d'une personne. Dans l'opinion, l'on pense à tort ou à raison qu'on n'est pas très éloigné des pratiques qui ont cours en Californie aux États-Unis où l'on enregistre un meurtre toutes les 30 secondes. On n'en est pas encore là, certes. Seulement, la riposte préventive des crimes dans notre pays doit être globale avant que le pire ne se produise. Un pays que soit à et accrit, l'ONG Human Rights Watch au Cameroun, en témoigne son rapport outrageusement provocateur, publié le 11 au courant, avec des allégations prétendument documentées, cousues de fil blanc, l'ONG évoque les incendies, les exécutions des civils, les pillages, les violations des droits humains, des détentions arbitraires commis par les forces de défense et de sécurité entre le 24 avril et le 12 juin. Des contre-vérités à la limite du nauséeux, démenties par le ministère de la Défense à travers ce communiqué de presse publié le 24 août dernier. Le moral des troupes sur les différents terrains d'opération n'est pas sapé. L'armée camerounaise elle est très professionnelle et compte le rester. La preuve, elle participe à toutes les missions onusiennes et a toujours présenté un beau visage n'en déplaise. Les rapports des officines à la sorte des commanditaires ne sauraient donc ternir cette image de marque. Club d'élite passe en revue ce dimanche les mauvaises pratiques de ces officines prises en flagrant délit de la déstabilisation du Cameroun. Voilà le plat de résistance du menu alléchant de ce dimanche, agréable dimanche et à dimanche Merci, merci à, à Norbert, Olivier et Baudet, euh, alors, vous, vous avez euh, suivi euh, le sujet sur, euh, sur la recrudescence des crimes dans nos, dans nos cités Docteur euh, Soho Dombou euh, J'ai posé la question au professeur Abouya Manassé avant l'édito de Norvère et au, Olivier et Baudet, euh, parce que nous avons reçu une dame dans le cadre de décryptage, professeur Jacqueline Nkoyok, qui me dit euh, euh, il serait prématuré, hâtif de condamner, de condamner cette femme sans l'avoir écoutée, elle peut être victime de schizophrénie. Euh, enfin, elle a évoqué un certain nombre de raisons. Est-ce que vous vous placeriez dans cette, dans cette posture, euh, docteur pour essayer de comprendre ce genre d'actes et de crimes? Bon, moi, je pourrais analyser ça par scénario. Le premier scénario serait que dans une république qui a perdu toute valeur, où l'écart est devenu la norme, et on a, n'est-ce pas, euh, refusé d'élever les valeurs au niveau des repères, il s'agit des comportements euh, psychotiques Relevant d'une adhésion au mystico-religieux. Vous savez, dans notre République, euh, la persistance et la nocivité des, des, des, des, des résidus du, du pacte colonial font que les comportements logiques ont disparu. Au sommet de l'État, par exemple, vous savez qu'au lieu que des gens analysent et observent les compétences des uns et des autres, ils s'adonnent à des références magico-religieuses. Et vous allez avoir, il faut adhérer à une loge pour avancer, il faut faire telle pratique le matin, l'autre à minuit, l'autre à 5 heures du matin. Du coup, les autres éléments de la société sont, ont l'oreille plus attentive pour certains discours qu'ils ne comprennent même pas. Et des dames comme celle-là peuvent justement être tombées, dans un ensemble de schémas d'analyse et de discussion qui ne comprennent pas. Je prends un cas souvent. Quand vous allez voir les gens qui sont euh, dépositaires d'un langage mystique, ils ont des codes. On leur interdit, par exemple, de vous dire non. Vous venez lui dire que vous voulez être Premier ministre et vous dit allez m'apporter le cœur de votre bébé. Pour vous dire je ne peux pas. Mais dans votre naïveté... Et du fait que la société a intégré que tout ce qui nous gouverne, c'est comme ça qu'il plaît. C'est ça, ça, ça qu'on diffuse Mais, à longueur. Si je vous invite à, à tenir quand même compte des déclarations de cette femme qui, qui dit clairement qu'elle a des, des soucis. Elle vit une situation, elle est, elle a, Absolument. Elle, elle est endettée. Et, et Absolument. Et on peut euh, lui faire croire qu'en posant un tel acte. Et du coup, vous avoir un médecin qui vous démontre que cette femme souffre de troubles psychosomatiques, de tel tel. Et on pourrait aboutir à des. Cons. On a vu ça dans d'autres pays, hein. Mais, maintenant, sur le scénario de la justice humaine, euh, on a beau dire que Dieu aime les fous, c'est pour ça qu'il en crée en grand nombre, on, on sanctionne quand même d'abord, c'est-à-dire qu'elle est condamnée, parce que c'est sa responsabilité. Peu importe si elle a été déroutée ou trompée par le contexte social ou bien par la proximité euh, individuelle. Le troisième scénario est celui, n'est-ce pas, de la République. La République, la République fait quoi la République protège d'abord la conscience collective. Que vous soyez malade, que vous ayez été induit en erreur, euh, la République prend sur elle de prendre une décision qui dit que ces actes, on ne veut pas les voir. Et à partir de ce moment, on vous sanctionne d'abord. Quel que soit l'argumentaire de vos avocats et des autres ONG et tout ça, on vous sanctionne. Et pour moi, donc, dans ces trois cas-là, euh, quoi qu'on dise, on, est, on, on protège d'abord la société. Et on verra la suite, la suite après. Mais comme la justice a son temps et sa manière d'agir, je ne présagerai pas de ce qui pourrait être pris comme décision. Oui, d'accord. Parce qu'en euh, Europe, par exemple, docteur Aristide Mono, il y a des centres de prise en charge. Euh, si cette femme est convaincue d'une certaine maladie euh, ou d'une force qui la posséderait, on la mènerait plutôt dans un centre de prise en charge que, que, que d'avoir pour... Euh, euh, euh, pour cette alternative, la, la prison, euh, le blâme, la punition, est-ce que, est-ce qu'il y a des, des, des cas où on peut comprendre ce genre, ce genre de crime euh, Bonnie, je serai euh, péremptoire pour ce qui est de l'issue de cette affaire au cas où on arriverait à établir euh, la culpabilité euh, effective de, de cette femme. Je serai assez sentencieux. Euh, je pense que euh, la peine de mort sera euh, la meilleure des choses parce qu'on se rend compte que les uns des autres se cachent derrière les circonstances atteignantes, derrière la compréhension de la société pour continuer à opérer dans de tels euh, actes hyper criminels euh, entachés d'un certain cynisme et d'un humanisme euh, inouï. Et aujourd'hui, je pense que c'est la conséquence de, que cet acte relève de la conséquence de ce que nous avons décidé de faire de notre société, la transformation sociale du Cameroun, qui peut être liée à la crise des valeurs, qui peut également être liée aux tensions économiques en termes de crise de valeur. Il faut dire aujourd'hui que des références qui ont été établies comme normes, comme bonnes références, euh, ma foi, sont celles décalées, celles qui tendent à la consommation du sang, à la consécration de tout ce qui a créé au sang, tout ce qui a créé à la débauche euh, aussi. Aujourd'hui, il est clair que euh, tout petit, on commence déjà à développer euh, des intentions euh, de souscription à des euh, actes inhumains de, au niveau des établissements. Vous voyez comment euh, la grande criminalité euh, euh, euh, euh, prospère, les enfants qui... Euh, tuent leurs enseignants, les enfants qui s'encroutuent entre eux dans des établissements, ça signifie que nous vivons le sacre euh, du sang, le sacre du crime, le sacre, en fait, de l'inhumanisme. Inu, voilà, tant pour moi. Donc, vous voyez que... Un euh, humain. Euh, donc, ça, c'est la première. Est-ce est que ça aurait quelque chose à voir avec, avec, la, que, je pense avec que, la gouvernance Je pense que... De, de je n'ai pas accusé la gouvernance. J'ai parlé de la transformation sociale, parler de la transformation politique pour peut-être faire intervenir la gouvernance. J'ai parlé de la crise des valeurs au Cameroun avec cette transformation qui veut que désormais on rend hommage plutôt au crime, on rend hommage au sang. Ça, c'est en fait le premier déterminant qui a créé à la crise des valeurs. Le deuxième déterminant, c'est euh, la tension économique ou socio-économique. Aujourd'hui, on se rend compte que le crime fait partie des issues à même de nous offrir une belle vue, une certaine aisance financière une certaine aisance euh, socio-économique vous n'avez qu'à voir le nombre de jeunes qui souscrivent aujourd'hui à des loges qui souscrivent aujourd'hui à des crimes rituels le nombre de personnes qui aujourd'hui sont prêts à vendre leurs âmes au diable pour pouvoir survivre dans cet environnement et lorsque vous essayez de raccommoder les récits qui ont été produits ça et là autour de cette affaire vous allez vous rendre compte qu'il y a l'élément financier, il y a l'élément socio-économique qu'on vous parle d'une survie économique suite à une crise financière de la femme qui serait endettée et ainsi de suite donc je pense qu'il y a euh, ma foi un agrégat de déterminants qu'il faut considérer et, et, et relativiser hein, l'élément folie ou l'élément euh, trouble psychologique, je pense que l'acte qui a été posé euh, serait euh, en fait euh, la conséquence euh, d'une chose bien planifiée, lorsqu'on voit la manière avec laquelle elle a opéré, on se dit, on se, on on, a, on croit, on, on, on se croit en face d'une professionnelle, quelqu'un qui a l'habitude, qui a l'habitude autant pour moi de poser ce genre d'acte un aristide de mono, peut-être sous le coup de la passion, je peux donner un coup de poignard, je peux filer peut-être un coup de machette, mais jusque là, découper de manière méthodique, soigneuse et emballé dans un sang-froid, euh, ma foi, euh, inex, inex, inexplicable, euh, cela nous renseigne tout simplement que on n'est pas vraiment en situation de folie, on est en situation, on est en face de quelqu'un qui opère, qui est une entrepreneuse du crime, quelqu'un qui a toujours euh, euh, fait dans ses affaires, qui était peut-être à une énième tentative. Donc je me dis, euh, vouloir peut-être... Euh, L'exonérer de, de toute responsabilité euh, pénale, euh, c'est faire preuve de beaucoup euh, de cynisme par rapport à la famille qui est en train de plaire aujourd'hui euh, son être cher. Cette femme, ma foi, a posé un acte qui relève, pour me résumer, de la crise des valeurs au Cameroun et des, des tensions euh, socio-économiques qui amènent les Camerounais à se lancer dans n'importe quelle pratique pourvu pour qu'on puisse euh, euh, euh, euh, faire bouillir la casserole à la maison pourvu qu'on puisse avoir une vie ostentatoire parce qu'il y a tout un mimétisme c'est tout le monde qui veut être riche le même jour c'est tout le monde qui veut devenir milliardaire le même jour donc mm -hmm. euh, euh, ma folie, je peux souscrire à toutes les thèses sauf à celle de la folie même comme elle n'est pas exclue D'accord, oui, euh, docteur et, et Somba euh, pour ce qui euh, invoque une, une présomption d'innocence, est-ce que cela n'est pas battu en brèche par le témoignage de la femme elle-même, par ses déclarations elle, elle donne un peu le film de, de, de, son, de son crime, de, de, de sa crapule. Elle a, elle a tapé une bouteille sur la tête de, de sa, de sa belle-sœur pour l'évanouir. Elle est rentrée, se coucher à la maison, prendre une machette, venir la dépêcher prendre le temps avec, euh, dans un sang-froid. Euh, qui n'a qui pas de qualificatif pour classer ça dans une valise et, et tenter de, de s'en aller est-ce que la présomption d'innocence ici ne peut pas être battue en brèche avec, euh, avec l'horreur de, de, de ce racontage de, de ces récits que cette femme elle-même fait bon la présomption d'innocence c'est des principes de, de, de loi, de droit Donc par principe on adopte sa bon, là les faits euh, je crois que vous-même, M. Bonnet, on n'est pas venu vous arrêter sur la base que vous êtes parti tuer quelqu'un. Qu celle qu'on a arrêtée, on l'a arrêtée sur la base d'un certain nombre d'éléments qui font croire que c'est elle qui a posé l'acte. Dont la présomption d'innocence n'exclut pas la suspicion de culpabilité. Mais Moi, je crois qu'il n'y a même pas de débat. là. Parce qu'en fait, ça, c'est des débats intellectualistes elle a tué sa belle sœur ça ne passe pas mais la question importante c'est que qu'est-ce que cela signifie en réalité pour une société avant on avait le con le femme là le me c'est à dire c'était des pratiques où quelqu'un vend les autres ou le corps des autres pour s'enrichir mais en utilisant les méthodes magiques on peut dire que c'était clair évolué. Aujourd'hui, ce qu'on se me coigne, ou ce femme-là, c'est démocratisé. Avec tout cela, comporte de, de, vulgariser, de vulgarité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de, de finesse même pour tuer quelqu'un, le vendre et s'enrichir. On a vu des gens aller déterrer. Le corps de leur grand-père pour aller le vendre. Cameroun. C'est-à-dire, il va, là, on a enterré son grand-père, il prend, il cherche, là, on vend les eaux. On a connu des gens qui tuent leurs frères, leurs soeurs, n'est-ce pas, pour vendre. C'est-à-dire, c'est une sorte de commun ou bien des de femmes-là, mais... Et comment on pourrait dire ça Vulgariser, c'est mon nom qui peut nous chercher des termes appropriés. C'est-à-dire quand quelque chose s'est dégradé au point où c'est tombé entre les mains des, des individus vulgaires qui appliquent ça de manière vulgaire. Parce qu'en fait, c'est des vieilles pratiques. Vendre les gens pour s'enrichir. Quand on était petit, hein, à Boya, on parlait de quelqu'un qui a le con non Quelqu'un ouais, qui ouais, a mais, une femme là Oui, mais le fait que maintenant ce soit ouais. des femmes qui, qui, qui non, pratiquent ces de Non, je, je vous dis donc euh, que la, la situation s'est dégradée parce que ces pratiques qui étaient encore élitistes dans une certaine mesure sont devenues vulgaires. Tout le monde maintenant veut s'enrichir en sacrifiant celui, celui qui lui tombe sous la main. Si je peux voler vos regards pour aller m'enrichir. Bah, mais généralement, on parlait de, de, de, de, de ces pratiques dans des cercles ésotériques. Euh, ben, dit on, on, je suis pas... d'accord. Je dis que, mais avant, c'était réservé à une petite élite. Mais ce n'était pas diffusé. Aujourd'hui, vous voyez des petits enfants qui sont sensibles au discours de la vente des eaux, au discours de la vente euh, de la chair humaine, au discours. Et il peut être emporté parce que, compte tenu de la... Vraie ou fausse, viole les consciences. Ça viole les consciences. Combien de personnes sont diffamées ici alors que c'est faux Et leurs ennemis croient que c'est vrai. C'est-à-dire que dire dans un média sérieux, il n'y a qu'au Cameroun, qu'on dit des choses comme ça, que pour être nommé, il faut être dans les sectes. Que pour euh, être riche, il faut faire, il faut faire quelque chose. C'est détourner l'attention des gens vers la voie normale à suivre. Bonny, euh, je suis tout à fait d'accord avec euh, le professeur Aboya pour ce qui est du partage de des manière horizontale des, des responsabilités. Mais il ne faut pas se limiter à quelques segments et euh, essayer de couvrir d'autres. On est tout à fait d'accord que l'appareil idéologique de l'État a une part de responsabilité. Euh, c'est-à-dire les médias, les, religieux, euh, les religions et également euh, les écoles. On est tout à fait d'accord que la base sociale de chaque individu euh, doit être tenue euh, tenu pour euh, responsable de ses, de ses actes, donc de ses comportements. Il a parlé de la socialisation. Mais il ne faut pas euh, exempter euh, le système gouvernant ou alors l'Ital ou l'Iviathan qui est en fait euh, C'est lui-là qui euh, ordonne, qui régularise, qui fait dans la prévention, qui fait également dans la répression. Qu'est-ce qui a été fait euh, jusque-là Je ne vais pas aller dans le fond, je vais juste présenter sur euh, ce mimétisme qui est entretenu par des acteurs étatiques. Je préférerais parler de l'élite euh, au Cameroun, qui, euh, euh, ma foi, a projeté ces clichés, qui les entretient. Euh, D'ailleurs, prenons le cas des loges, des loges. Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on peut nier. Ce sont des faits palpables, ce sont des faits observables. On a, vu, on a souvent entendu des communiqués lus sur les antennes des médias convoquant les assises des groupes ésotériques portés par des acteurs gouvernants à des lieux précis où on vous fait comprendre que nous allons parler des choses assez compliquées. Oui. On a également euh, vu euh, des rites euh, euh, euh, produits par... Euh, euh, certains acteurs gouvernants, l'élite, dans des, des trucs euh, sacrificiels. Il y a un travail qui a été fait, d'ailleurs, euh, je prends un témoin, le professeur euh, Aboya, euh, par euh, ce grand euh, sociologue qui a, qui a parlé de la viande des, des autres. Euh, je vais revenir tout à l'heure sur... Euh, euh, son nom, il a, il, a fait, il a fait une étude empirique au Cameroun pour démontrer comment l'invisible avait un impact dans l'agir politique et dans la décision euh, politique il y a également euh, un, euh, un étudiant qui a soutenu en mémoire je pense sous euh, la direction du professeur euh, Mouché il, il parle également de l'invisible il a fait des études empiriques du côté euh, du peuple Bassa en démontrant que au niveau de l'élite, l'ascension politique, l'ascension administrative est adossée également sur ces différentes euh, conditionnalités qui, euh, ma foi, sont désormais connues de tout le monde. Donc euh, dire par exemple que nous avons un, un groupe gouvernant, nous avons une classe élitiste qui euh, communique euh, cette idée d'ascension sociale, d'ascension politique euh, adossée sur la sorcellerie, adossée sur la viande des ocres, je me, je, me, je me dis faut intégrer cela il faut intégrer cela dans l'analyse des comportements tels que, euh, tels, qu euh, tels que celle de euh, la femme de, de l'autre jour donc pour moi euh, il y a la il y a la famille il y a les structures en charge